Vous êtes tranquillement au lit, vous éteignez la lumière et là... Bzzz, impossible de dormir. Vous savez pas où il est, vous l'entendez. Comment le chasser J'ai la recette efficace pour repousser les moustiques. La voici. Si vous êtes chez vous, vous prenez un citron que vous coupez en deux. L'odeur du citron va faire fuir les moustiques. Hop et ensuite, vous prenez une vingtaine de clous de girofle que vous allez planter dans votre citron. -da! Alors, vous pouvez placer ça dans des endroits stratégiques, notamment l'entrée de votre maison. Le rebord d'une fenêtre, une table de jardin ou une table de chevet, ça va faire fuir les moustiques. Alors Si vous n'êtes pas chez vous, confectionnez-vous un spray anti-moustique que vous pourrez vaporiser sur vos vêtements ou directement sur votre peau. Pour cela, il vous faut de la vodka, de l'huile végétale. Moi, j'ai utilisé de l'huile de jojoba qui est une huile sèche, donc ça ne rendra pas votre peau trop grasse. De l'huile essentielle de géranium, de l'huile essentielle de citronnelle et de l'huile essentielle de lavande. Et c'est tout il suffit d'ajouter 2 cuillères à soupe de vodka. On va commencer par la vodka. hop, Et hop Ensuite, 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Donc là, je prends mon huile essentielle de citronnelle. Et je vais en mettre 20 gouttes. 15 gouttes d'huile essentielle de lavande. Hop. Et enfin 15 gouttes d'huile essentielle de géranium. Le géranium est un très bon répulsif pour les moustiques. Donc n'hésitez pas à, mettre, à laisser pousser des, du, du géranium sur votre balcon ou dans vos jardins. Ça éloignera les moustiques. Et voilà, vous mélangez et il est prêt à être utilisé. Si vous voulez connaître d'autres astuces pour repousser les moustiques, pour enlever une tache sur un vêtement ou peu importe, euh, plein d'autres choses, n'hésitez pas à rejoindre le comptoir de la débrouille. C'est un groupe où on échange toutes nos astuces sur Facebook. Salut